Bonjour les amis nous sommes le dimanche 12 avril 2020 donc toujours en confinement bien sûr. On ne sait pas encore quand se terminera le confinement, ici à Tenerife on est en confinement au moins jusqu'au 26 avril ça c'est certain, après on verra. Alors euh, donc je reviens sur le graphique du Dax et je suis impatient de voir ce qui va se passer la semaine prochaine puisque bon, on voit ici sur le marché qu'il y a eu ce, ce gros rebond puisqu'on arrive quasiment à 50% ici de retracement après cette baisse assez spectaculaire et l'économie est encore à l'arrêt. Maintenant euh, pourquoi il y a eu ce rebond aussi important C'est bien sûr parce que les États soutiennent les marchés donc on a la, la Fed qui a qui rachètent les créances des entreprises. Donc il y a un soutien des États. Euh, Est-ce que ça va pouvoir se prolonger euh, Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir un rebond ici Techniquement si on voit la situation ici, 50% de retracement euh, c'est déjà beaucoup puisqu'on a, a cassé ici les 23,6% euh, de retracement donc de Fibonacci. On a cassé les 38.2 et on se dirige vers les 50%. Donc c'est vraiment un, un beau retracement. Euh, est-ce que le marché va se pour, poursuivre sa hausse ou bien est-ce que comme on voit ici également le nuage Ishimoku, est-ce qu'en arrivant sur les 50% il va y avoir un rebond et on va retourner vers les 8000 c'est probablement la semaine prochaine qu'on le saura, lundi bon, tous les marchés ne seront pas encore ouverts, c'est le lundi de Pâques mais à partir de mardi euh, peut-être qu'on aura euh, des surprises. Alors on voit ici malgré tout le RSI qui a cassé les 50% donc on serait dans une tendance haussière. Ici on est haussier, on a des belles bougies puisqu'on a des bougies ici à Cupla également ici vous voyez il n'y a pas de mèche en dessous. Donc c'est vraiment des, des bougies avec une forte intensité, théoriquement on va arriver quasiment sans aucun doute sur les 50%. Donc moi si on a la possibilité de trader encore le DAX euh, euh, mardi avant qu'il n'atteigne ce niveau-là je dirais qu'il faut privilégier quand même la hausse au moins jusqu'aux 50%. Après est-ce qu'on va aller plus haut Je ne sais pas, c'est une possibilité dans la mesure où s'il y a un soutien des États peut-être que d'autres investisseurs vont se dire on a le soutien de l'État donc on va racheter et euh, ils vont investir également euh, à la hausse. Donc voilà un petit peu où on en est. Euh, toujours est-il qu'il faut être prudent surtout quand on arrive sur des niveaux très importants comme cela. Je vous avais montré dans les, dans les vidéos précédentes vous voyez qu'on est vraiment sur un niveau ici sur une résistance importante, vous voyez ici on y est, on est dans cette zone-là où euh, il y a eu donc euh, une baisse du marché et puis le marché a, a une réaction sur le support ici et ce support devient maintenant une résistance. Donc est-ce que cette résistance va être cassée, on le saura bientôt. Donc probablement dans le courant de la semaine et euh, il faudra être prêt si vous tradez par exemple à la hausse, il faudra être prêt euh, soit à se retourner rapidement, soit faire des scalps dans un sens ou dans l'autre mais il est possible qu'il y ait des réactions assez violentes et des surprises. Donc soyez très prudent la semaine prochaine dans votre trading, euh, mettez bien des stop loss parce qu'il peut y avoir des retournements très rapides. Ne laissez pas des trades ouverts pendant des heures sans, sans regarder les écrans, ça pourrait vous coûter très cher. Par contre il peut y avoir de belles opportunités aussi si vous vous positionnez dans le bon sens, si, soit si le marché casse soit s'il se retourne, ça peut être très intéressant. Donc il faut être très prudent mais il faut être en même temps opportuniste lorsqu'on arrive sur des niveaux comme ça. Eh bien, imaginons que le marché se retourne, que vous vous positionnez à la vente, ben ça peut être un très beau mouvement. Ou bien, si on casse là, eh bien, il peut y avoir un beau mouvement à la hausse, une prolongation qui peut durer quand même pendant plusieurs jours. Donc, à ce moment-là, vous mettez votre stop-loss à break-even. Donc, essayez de, de prendre plusieurs positions ou de fractionner vos positions. Donc vous fermez une position dès que possible ou vous remontez votre stop-loss pour, euh, pour donc maintenir vos gains, garder vos gains ou bien vous fermez la nuit. C'est probablement le plus prudent parce que durant la nuit il pourrait se passer euh, des mouvements euh, assez brusques avec des volumes importants donc euh, il faudra, faudra faire très attention mais la semaine prochaine va être euh, très intéressante. Donc c'est toujours euh, lorsqu'on arrive sur des niveaux comme ça qu'on euh, peut prendre beaucoup de plaisir à trader, faire des beaux gains ou faire des grosses pertes si on n'est pas prudent. <rire> donc euh, on est vraiment ici sur un niveau, euh, un niveau clé. Donc à un niveau de, de résistance, est-ce que ça va casser, est-ce que ça va monter, est-ce qu'on va avoir une réaction euh, On verra, on verra ce qui va se passer, euh, on ne sait pas très bien. Donc euh, est-ce que le marché va être soutenu encore par les états, est-ce que d'autres investisseurs vont soutenir euh, cette hausse On ne sait pas, au niveau de la situation économique ben c'est encore… Euh, c'est encore très tendu. Euh, quasiment toute l'économie est à l'arrêt. Aux États-Unis, euh, je crois qu'on est, on, on est à 17 millions de, de chômeurs. Donc euh, ça augmente. On est passé de 10 à 17 millions euh, très rapidement. Donc euh, il y a énormément de morts euh, tous les jours à New York. Donc ça, ce n'est pas un bon signe. L'économie des États-Unis est quand même une économie importante. Donc même si ça va mieux en Chine bon il y a encore, euh, faut encore être extrêmement prudent. On n'a pas connu une situation euh, telle que celle-là depuis la, la, la dernière guerre mondiale donc euh, on est vraiment dans une situation exceptionnelle qu'on vit, qu'on vit en direct donc on aurait pu euh, s'en passer. Maintenant euh, bon les états n'ont pas géré ça de manière euh, géniale au niveau du de la prévention, il n'y a toujours pas assez de tests. Euh, il y a des pays qui ont démontré comme l'Allemagne que faire des tests, tester tout le monde euh, c'était une solution vraiment efficace car ils ont très très peu de morts, beaucoup moins qu'en qu France euh, et bon eux ils gèrent ça vraiment bien. En France c'est un peu du n'importe quoi. En Belgique ce n'est pas brillant non plus, en Espagne il y a eu beaucoup de morts aussi et pour le moment ils annoncent juste qu'ils vont distribuer des, des masques dans, pour les personnes qui vont travailler dans les transports en commun. Donc ce n'est pas génial comme système de prévention alors qu'on voit bien qu'il euh, faudrait être beaucoup plus prudent. Alors le confinement c'est bien mais euh, le confinement ça ne relance pas l'économie. Donc le mieux ce serait sortir de cette période de confinement une fois qu'on a testé assez de gens et que, le, que les gens qui, qui ont attrapé le virus restent chez eux mais que les autres puissent continuer à, à travailler et à relancer l'économie. Donc ce n'est pas génial actuellement la manière dont c'est géré en Espagne et dans d'autres pays. On ne parle pas du tout de, de remèdes pour le moment, des vaccins on n'en parle pas de toute façon un vaccin, il faut un an ou deux pour le mettre au point donc d'ici là euh, l'économie sera par terre hein, ou euh, je sais pas mais euh, ce n'est pas, pas là-dessus qu'il faut compter. Il y a d'autres euh, remèdes euh, qui semblent efficaces comme celui du, du professeur Raoul euh, mais on ne veut pas en entendre parler, pour quelles raisons euh, Bon euh, enfin tout ça je ne vais pas rentrer, rentrer dans ce genre de débat mais Toujours est-il que bon si on regarde l'économie c'est pas brillant, elle est à l'arrêt, les marchés euh, y réagissent maintenant donc il faut se positionner dans le bon sens. Je vous dis c'est toujours mieux de, de se positionner à court terme, vous pouvez voir donc euh, les jours précédents même si on avait des bougies vertes très importantes. Si on regarde sur le 1 heure. Vous voyez qu'il y a eu à différents moments des, des réactions quand même importantes, chaque bougie ici correspond à une heure. Si on va voir sur des unités de temps plus courtes vous voyez en 15 minutes il y a un peu de tout. Hein. Donc vous voyez qu'il y a moyen de, de trader malgré tout dans, dans des moments comme cela. Moi je préfère toujours trader dans le sens de la tendance mais il y a, il y a moyen bien sûr de faire des trades à contre-tendance aussi. Mais euh, avec prudence donc si vous regardez sur le 1 minute ben là vous voyez qu'il y, qu y a énormément de, de possibilités. Donc euh, si vous maîtrisez une méthode de trading que vous apprenez euh, à trader à court terme et eh bien vous voyez qu'on peut, on peut gagner sur euh, des marchés qui ont une très grosse volatilité comme ce qui se passe actuellement. Donc moi je vous invite de, à profiter de, de ces moments actuels pour... Euh, pour suivre des formations, pour apprendre le trading que ce soit ma formation ou une autre peu importe mais vous avez des, des opportunités actuellement pour vous former. Vous avez probablement plus de temps et vous voyez qu'il y a moyen de, de gagner de l'argent en bourse à tout moment. Donc toute l'année vous avez un marché comme le DAX qui est très volatile donc c'est vraiment des opportunités même si c'est un complément de revenu, si ce n'est pas forcément votre activité principale. Vous pourrez vous amuser énormément, vous pourrez vous intéresser à ce qui se passe sur, euh, sur les marchés. Vous pouvez vous contenter d'un seul marché euh, comme le DAX, pour le moment je ne traite que le DAX depuis des mois. Euh, ce n'est pas la peine de, de chercher ailleurs, il y a tout ce qu'il faut sur un marché comme celui-là. Même les jours où il n'y a pas beaucoup de volatilité, vous pouvez gagner sur des, des petits trades en scalp. Hein, si vous regardez ici, euh, bon, vous avez des moments où c'est très calme. Là, on est en une minute, mais après ça bouge. Euh, vous voyez ici, peut-être que pendant une heure vous n'avez rien à faire, mais après ça rebouge très rapidement. Donc, euh, il y a moyen de, de faire des, des très beaux trades également. Donc il ne faut pas être toute la journée devant les écrans, hein, ce n'est pas la peine si vous regardez ici en 5 minutes les beaux mouvements qu'on a. Donc il euh, y a moyen, à, à n'importe quel moment vous pouvez ouvrir votre ordinateur, regarder ce qui se passe, vous attendez quelques minutes et vous voyez des opportunités. Donc vous voyez à tout moment il y a moyen de gagner de l'argent sur les marchés. Je vous invite donc à vous former, vous trouverez un lien vers euh, mes formations sous cette vidéo. Vous pourrez trouver d'autres formations sur internet mais je vous conseille de chercher des formations au scalping parce que une fois que vous maîtrisez le scalping et eh bien vous pourrez trader à plus long terme également, protéger vos positions, gagner pas mal d'argent de cette manière-là et prendre beaucoup de plaisir. Si vous aimez le trading en tout cas probablement que comme moi si vous vous mettez à faire du trading et eh bien vous apprécierez ça et vous voudrez en faire de plus en plus. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la. J'espère vous retrouver bientôt dans une de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et euh, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos la semaine prochaine. J'en ferai probablement en fonction de ce qui se passera sur les marchés la semaine prochaine, je crois que ça va être très intéressant. Voilà je vous souhaite une fin de week-end très bonne. J'espère que vous avez passé une Pâque agréable en, en famille avec vos enfants probablement ou avec votre compagne. J'espère que vous n'êtes pas seul et que vous ferez bien attention dans les jours qui suivent pour vous protéger donc du virus. Et j'espère vous retrouver donc bientôt.